Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre-penseur, bienvenue à cette émission très spéciale, formule entrevue, avec un commanditaire de Radio-Réveil, un commanditaire de la libre-expression. Et celui-ci est un auteur et il répond au nom de Dominique philibert Dominique Philibert, bonjour. Bonjour Daniel, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Alors, je ne sais pas trop si les gens écoutent à la radio ou sur une vidéo en différé après, whatever. Quoi qu'il en soit, je vais montrer à l'instant euh, la pochette du livre. Et c'est ton premier bouquin que tu me disais, que tu oui. as écrit. Et euh, tu vas tout nous compter ça. Ça s'appelle « Le vendeur de secrets ». Oui. Et euh, c'est publié, le tome 1, c'est publié par Philwell et compagnie, euh, c'est ça? Non, c'est les trois colonnes. Philwell et compagnie, c'est le, le nom du tome. Le nom du tome, OK. C'est publié par la maison d'édition Les Trois Colonnes. Yes. Et puis, euh, bon... Comment tu es devenu auteur? Est-ce que tu, tu peux nous compter ça? Euh, premièrement, c'est qui Dominique Philibert? On aimerait ça savoir. Moi, j'aimerais ça savoir ça. Euh, Dominique Philibert, c'est un, un autodidacte euh, qui est intéressé par beaucoup de choses, euh, qui aime apprendre, euh, qui aime explorer, qui aime remettre les choses en question, euh, qui aime prendre du recul et observer. Euh, J'aime aussi partager. J'aime parler d'énergie, j'aime parler de spiritualité, j'aime parler de développement personnel. Et puis, euh, l'idée, c'est de, bien, c'est l'idée d'écrire ce livre-là, c'était de partager avec euh, le, plus, euh, le plus de gens possible, et surtout les, les adolescents, c'était mon, mon target du début. Euh, je voulais leur offrir une option de, de s'introduire à la spiritualité et en même temps de le faire avec euh, une histoire. Alors, le livre, c'est un roman à développement personnel, si tu veux. Qui, euh, qui introduit, qui. Euh, qui... C'est quoi l'histoire? On va régler ça tout de suite, là, sans donner le punch de la fin. C'est quoi l'histoire en hein, haut? Euh, l'histoire, on suit la famille, euh, la famille du, du Puy. Euh, surtout, on suit euh, les péripéties de Luc. Luc, c'est un étudiant, il a à peu près 17 ans, 16-17 ans, et puis euh, il, est nouveau, euh, il vient de, de, de, de nouvellement arriver euh, dans une nouvelle maison, une nouvelle ville. Il s'introduit à l'école et puis là, bien, il arrive tout ce qui peut arriver à un adolescent dans une nouvelle école. Et puis, à partir de ce moment-là, on suit, euh, on suit justement le développement de, de ce qui se passe avec lui. Puis, en même temps, bien, à l'école, il y a un professeur euh, qui s'appelle Philwell qui, lui, bien, enseigne euh, le développement personnel, enseigne les, les outils qui nous permettent, nous, en tant qu'êtres humains, d'être des créateurs conscients de notre réalité. Alors, à partir de ce moment-là, ben, il explique les différents outils que l'humain a pour euh, être en mesure de devenir un, un maître de soi-même. L'idée est là. Devenir un, un individu euh, autonome et... Euh, euh, comment je pourrais dire... Euh... Est-ce que le jeune en question s'est inspiré de, de Dominique Filibert? Est-ce que c'est est ton personnage? Ben, je dirais qu'il y, y a un peu de moi dans tous les personnages. Euh, je ne pourrais pas dire qu'il y en a un, c'est vraiment... Euh, non, j'ai pris vraiment tous les aspects de ce que j'ai accumulé à travers les années, parce que j'ai fait plusieurs emplois, j'ai plusieurs carrières aussi. qui fait en sorte qu'à travers mes études, comme je te disais, j'ai étudié en électricité, j'ai étudié l'éclairage, j'ai étudié l'énergie humaine. Donc, à travers les années, j'ai fait une corrélation entre ces trois types d'énergie-là, qui, euh, qui sont régis par les mêmes lois, grosso modo. Alors, euh, je me disais, mon Dieu, c'est fantastique. Euh, L'univers euh, opère sous les, mêmes, euh, sous les mêmes fonctions à travers différents... Euh, différentes formes d'énergie. Donc, autant l'énergie lumineuse que l'énergie humaine que l'énergie électrique. Alors, je parle de tout ça, puis en même temps, ben, j'approfondis puis j'ouvre les pistes, euh, mais en même temps, il faut que ça soit quand même assez accessible. Donc, euh, c'est là, de là l'histoire. Ça fait en sorte que ce que le personnage apprend d'un côté, ben, on le voit l'appliquer dans sa vie, puis on voit que les situations euh, euh, nécessitent euh, certaines réflexions qui, sur lesquelles il pourrait se se rapprocher par rapport aux enseignements qu'il y a eu avec le professeur et ainsi de suite. Et puis là-dedans, ben il y a eu des choses. Puis euh, j'essaie de, de rendre ça. Oui, la, la, la toile de fond, c'est qu'il y a une complicité avec son professeur, c'est ça Il y a une complicité avec son professeur, oui. Euh, mais en même temps, euh, c'est vraiment son, son cheminement euh, psychologique que je suis aussi. Tu sais, lui, euh, on l'entend réfléchir, on, euh, on euh, on rentre vraiment dans, dans, ses, dans ses propres questionnements d'adolescent de, de 17 ans. Okay, Qu'est-ce que lui vit, puis comment il peut euh, outrepasser ses, ses problématiques à travers justement l'enseignement qu'il reçoit d'un côté versus ce qu'il vit de l'autre. Est-ce qu'on peut devenir spirituel à 18-20 ans? Ben moi, je pense qu'on est spirituel dès qu'on s'intéresse à soi-même. À partir du moment que tu as un intérêt à découvrir qui tu es, tu rentres dans des, dans des questions qui sont très personnelles, puis. Dans mon livre à moi, le développement personnel, c'est de la spiritualité. Euh, spiritualité, ça, déjà, le mot spirituel, je mets en guillemets parce que ça peut être très péjoratif là, comme terme, mais je pense qu'à partir du moment que tu essaies de te comprendre, tu essaies de comprendre l'univers dans lequel on, on, on vit, qu'on habite, euh, inévitablement, tu tombes dans le monde de l'énergie, tu tombes dans le monde subtil qui fait en sorte que les réponses euh, viennent à toi éventuellement. Qu'est-ce que tu as compris, toi, de, du monde dans lequel on vit, Dominique Filibert? J'ai envie de t'entendre là-dessus. Tu répètes ta, à ta question. Là, là. On commence. J'ai ouais, plein de choses. sur je... euh, euh, Parce que beaucoup ont la vision que, OK, euh, euh, tu viens au monde, tu fais quatre ans avec ta mère, tu vas à maternelle, à la garderie, tu vas à l'école, à la garderie, et puis, euh, au primaire, après ça, le secondaire, ensuite, euh, bon, il y en a qui décrochent, après, au cégep, on se trouve une job, ou à l'université, on se trouve une job, on rentre dans le moule, c'est 9 à 5, on est un peu esclave, ou un peu beaucoup pas mal, dépendamment à qui on parle, esclave d'un système, mm -hmm. euh, sans le savoir pour plusieurs personnes, et puis euh, on arrive à la retraite, on espère avoir du bon temps, voyager un peu, puis on finit par crever, puis euh, on n'a rien vu passer euh, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup plus de gens maintenant qui voient la vie d'un autre œil et, et c'est ce, ce regard-là que je veux entendre de toi. Là. Je suis certain que tu as des choses à nous dire. Ben, je te dirais que le, le plus important, c'est de trouver sa vérité personnelle parce qu'on s'entend qu'il y a tellement d'informations de nos jours que c'est facile de s'y perdre. Alors, euh, je parle de, de programmation neuro-linguistique, de se programmer. Souvent, je t'entendais parler dans tes émissions, tu lis un livre en, en particulier qui parle beaucoup du processus créatif de l'humain. Et puis, ce processus créatif-là, bon, il fait partie, euh, c'est sûr que ça part de nos croyances, mais à la base, c'est une question d'être, de, de, une question de faire, et éventuellement avoir ce qu'on veut être, et non, avoir des choses pour faire quelque chose, et éventuellement être quelqu'un. Alors, c'est vraiment focus sur l'être, et à partir de ce moment-là, ben, c'est sûr que là, on, on essaie, de, on essaie de, de mettre de l'ordre dans nos pensées, on essaie de de mettre de l'ordre dans nos accomplissements, mais aussi, surtout, de, de ressentir les, euh, vraiment nos visions, de ressentir notre notre, notre réussite avant qu'elle arrive. Tu sais, on parle souvent de, c'est tu sais, pour que nos pensées soient claires, mais au-delà de la pensée, il y a le sentiment, le ressenti qui est très important, qui lui vient, dans mon livre à moi, vient euh, transcender l'imagination et la vision dans la réalité. Alors, c'est de trouver sa propre vérité, puis, en même temps, c'est d'être capable de se bâtir une personnalité assez forte pour être en mesure de prendre position. Parce que je crois que dans les dernières années, c'est ce qu'on a vu, c'est l'incapacité des gens à prendre une position envers et contre tous. Parce que le, le challenge de l'existence dans mon livre à moi, c'est de demeurer ce que l'on est quand on est entouré de ce qu'on qu n'est pas. Et puis, souvent, ben, on, on se fait influencer, on subit de la pression, ainsi de suite puis on s'écoute pas parce que bon l'intégrité l'authenticité c'est des vertus qui se qui avec le temps avec euh, puis pour ça, il ben, faut avoir une confiance personnelle assez forte pour être en mesure de dire non euh, moi c'est non pour X Y raison peu importe si les gens autour semblent te dire oui si toi c'est non c'est non puis à travers ces ces réalisations là ces prises de position là ben il y a je te dirais qu'une il y a une complicité et une relation qui se développe avec l'existence. Et puis, c'est vraiment ça que j'ai voulu j'ai voulu focusser dans le livre. C'est-à-dire, c'est possible, puis je vais vous montrer, ben, je vais vous ouvrir certaines routes pour que vous puissiez marcher ce chemin-là puis le découvrir par vous-même. Parce qu'il vient qu'à un moment donné, c'est quasiment de la magie, je vous dirais. Tu sais, c'est que la, la, les synchronicités puis les créations, comme on dit tout à l'heure, on conscientise nos créations d'un point tellement... Euh, tellement précis que ça en vient comme quasiment incroyable. Mais quand on y croit, quand on, on respecte certaines règles, parce qu'il y a des règles à respecter, euh, tout est possible. C'est sûr que là, présentement, on nous présente la dualité de l'existence. Le bien, le mal, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est des bonnes personnes, ça c'en est pas. Et puis là, je pense qu'on en arrive au bout de cette dualité-là. On arrive au bout de, de, de pointer l'autre du doigt. Puis je pense que le gros test qu'on a, nous, c'est qu'il faut demeurer dans l'amour. Tu sais, je parle beaucoup d'amour dans ce livre-là, puis je l'écris avec tout mon cœur. Mais c'est surtout une question de... L'amour, elle a cette capacité-là incroyable de... de tout renverser. Tu sais. Puis là, ce, qui est ce à quoi l'humanité fait face présentement, les gens, c'est de dire comment je peux rester dans l'amour quand je reçois autant de haine ou de jugement ou ainsi de suite. Puis je pense que c'est là qu'on veut vivre dans un monde où justement l'amour prédomine. Mais pour vivre dans ce monde-là, il faut être sûr qu'on est capable de supporter. On va t'en parler de la haine, de, de, de, de... Mais, mais effectivement, quand t'envoies de l'amour aux gens, parce que celui qui est, avec un H, c'est lui qui a mal. On s'entend là-dessus. Hum. Ben oui. C'est lui qui souffle. Là. Ben oui, c'est les gens qui t'en veulent. toi. Et ça ne fait rien, c'est vrai qu'il tire dans le pied, parce que oui, ça, ça, ça, mais je, mais si je décide, ça me fait rien, ça me fait rien, et ça me fait rien. Mm. Euh, mais ceux qui en veulent à tout le monde, eux autres, ça ne doit pas être reposant euh, comme existence. Exactement. C'est pour ça que c'est très positif. En fait, moi, je vois ça d'un œil très positif ce qui se passe. Un, c'est que c'est un privilège de pouvoir euh, être là, participer à tout ça, être spectateur, surtout si on, on, prend, on prend le siège puis on regarde ça aller, on se rend compte que, bon Dieu, il y a... T'as écrit, écrit un livre pendant la pandémie, au début, tu disais? Ouais. Au tout début, là. Au tout début. Moi, là, j'ai commencé à l'écrire au mois d'avril 2020. 20. as ouais. été inspiré, mais c'est pas un livre qui parle de masques, puis de COVID, puis de vaccins, là. Non, non, je suis pas allé le pantoute. Je suis pas allé le pantoute, ouais. puis ça m'intéresse. Je te dirais que ça m'intéresse même pas. Pourquoi? Parce qu'on le sait. On sait qu'on nous a menti, on sait que c'est... Moi, personnellement, ça fait des, des années que je sais que ce qu'on nous montre, c'est... Ça fait longtemps que tu as, tu as vu venir ça. ça. Ça fait plusieurs années. Oui. Moi, quand j'étais jeune, j'avais vraiment un sentiment qu que j'allais vivre de ma vie quelque chose de vraiment spécial. Ben, qu'on allait vivre quelque chose de vraiment spécial. Je ne savais pas trop exactement c'était quoi. Mais maintenant, je vais faire attention à ce que je dis parce que je ne veux pas passer pour un illuminé ici. Là. Mais l'idée, c'est que j'avais ce sentiment-là très fort toute ma jeunesse. Je me disais, bon, pourquoi? Quand 9-11 est arrivé, je me disais, oh, non, c'est pas ça, c'est pas encore assez gros. C'est vraiment quelque chose de, de total, de planétaire, puis de, de, universel puis quand, le, le, puis quand, en 2012, ils ont sorti, euh, bon, la, la h 1 je me disais, c'est assez... 2012 finalement, ça n'a pas marché pour, euh, bon, toutes les raisons qu'on peut connaître. Fait que genre, ok, non, c'est pas... Moi, je pensais qu que c'était en 2012 que plus ça soit la, la, la grosse chose. Ouais. Ouais, ouais. C'est juste une pratique. Ouais, c'est ça. Puis là, quand c'est arrivé là, ben je dis « Ah, OK, on, en, on y est, tu sais ». Donc, c'est sûr que moi, je suis du type de personne que quand tout le monde s'excite, ben moi je prends prends pas de recul, je regarde le monde s'exciter, je, je regarde le troupeau euh, rentrer dans les barricades, puis après ça, ben on analyse, puis on, on fait ce qu'il y a à faire. Alors, euh, j'ai regardé ça aller, puis je me suis dit « OK, je vais, me, je vais rester dans, mon, euh, dans ma tanière, puis là, j'ai écrit le livre, ça m'a pris un an. ben six mois, puis que j'ai un, un autre six mois, donc ça a pris un an. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, on parle de synchronicité, de tout ça. Là. Je pourrais t'en parler longtemps de tout ça. Mais c'est qu'à travers ce processus-là, tu sais, je te parlais de relation avec la vie tout à l'heure. Et quand j'ai écrit ce livre-là, c'est vraiment ce que j'expérimentais. Je il y a beaucoup de ces livres qui... Tu sais, je ne sais pas où je m'en allais, puis à un moment donné, ben, ça écrivait tout seul. Puis j'avais comme les, les insights, puis je me disais, mon Dieu, c'est fantastique. Tellement qu'à un moment donné, c'était tellement euh, présent et puissant que j'avais l'impression qu'on me prenait dans mes bras. Tu sais, Quelqu'un me prenait dans ses bras, puis j'étais tout seul dans, mon, dans ma pièce. Là, ouais, mais, mais, il de a... la, la synchronicité. Je suis curieux. Qu'est-ce que tu as compris de ça? De la synchronicité? Oui, ben, que les gens comprennent de quoi on parle. Ben, la synchronicité, c'est que quand, les, quand tout se met en place de façon euh, harmonieuse et, et que tu ne pourrais même pas, même y penser, je ne pense pas qu'on pourrait arranger ça de cette façon-là. Pour moi, je vois la vie avec euh, ma relation avec la vie comme un partenariat. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Comme je dis, je pense les bonnes affaires, je, je les ressens, ma vision est bonne, euh, je répète mes, mes trucs. Puis, à un moment donné, ben, pour, ce qui, pour ce qui est du comment et quand, ça, je laisse vraiment ça au, euh, dans les mains de l'univers de, de la vie. Puis, je fais confiance. Dans le fond, c'est une question de foi. Tu sais, on dit, c'est quoi la foi La foi des places de mais la foi, c'est de, de savoir que si je fais ma part, le reste va se faire aussi. Donc, c'est sûr qu'être chez nous, puis euh, rester des mantras, puis rien faire, ben à un moment donné, ça, tu risques de répéter longtemps. Mais à partir du moment que tu répètes ces choses-là, puis que tu fais ce qu'il y a à faire, puis tu ressens l'énergie en conséquence, ben l'autre côté de la vie, ben vient mettre sur ton chemin tout ce qui se doit d'être pour accomplir tes visions, tes pensées. Je dis, euh, tu vas faire attention à ce que tu dis pour ne pas passer pour un illuminé. Est-ce que… Euh, c'est Dominique Philibert qui parle ou bien c'est l'auteur d'un livre qui veut faire attention pour pas c'est peut-être un peu touché comme question là, mais euh, on en parlait un petit peu avant l'entrevue tu euh, me disais bravo Dan tu fais ce que tu penses qui est juste puis tu t'en fous d'être jugé ou d'être attaqué mm -hmm. euh, t'es-tu comme ça toi ou, ou, ou, ou t'as plus de contraintes évidemment comme tout le monde ou comme bien du monde t'as un job c'est sûr que c'est sûr que c'est pas payant pour grand monde de, de se faire torpiller ou d'être crucifié sur place publique, mais est-ce que tu es quelqu'un qui euh, se soucie du regard des autres euh, de façon intense ou, ou non ou pas non. vraiment? Non, non je, ben, moi je suis pas une personne, un, qui, qui est compétitif et je me compare pas. Pour la simple et bonne raison que la seule compétition que j'ai, c'est envers moi-même. Je veux juste être meilleur que j'étais hier puis J'avance tout temps, je suis ma propre compétition, puis ça me suffit amplement. Donc, je me compare pas aux autres. Donc, la vision que les autres ont de moi, ça leur appartient. Et puis, à partir du moment on écrit des choses comme comme ce livre-là, ben, tu sais, tu mets ton cœur sur la table. Tu sais, tu vraiment... On est dans l'authenticité pure. Puis, puis quand tu es dans l'amour, de toute façon, tu n'as pas le choix. Je veux dire, tu vas de cette façon-là. Donc, ce que les gens pensent, ça les regarde, littéralement. Moi, je fais ce que j'ai à faire, puis je le fais de, du mieux que je peux avec les meilleures intentions du monde. Après ça, le chemin que ça va prendre, puis ce que les gens vont en penser, bien, ça, ça les regarde. Mais Kamel, euh, comment ça marche un auteur? Euh, tu te lèves le matin, euh, tu écris jusqu'à 11h le soir, euh, ça marche pas bourré, tu te réveilles la nuit, tu ouvres ton laptop. Euh, comment, comment ça fonctionne dans ton cas? Le, moi, je te dirais que c'est la constance du jardinier. C'est vraiment ça que j'avais en tête parce que, euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai attendu quasiment 20 ans pour écrire ce livre-là. Ma première idée est venue vers 25 ans. J'ai écrit le, le premier chapitre, je pense. Euh, c'était bon, une idée que je mettais sur papier comme ça, mais comme je te disais, il y avait une chose que je n'étais pas sûr d'avoir, c'était la discipline pour écrire. Puis je me disais, dans ma vie, j'ai travailler la discipline. Donc, c'est pour ça que je voyais ça loin, mais à un moment donné, le quand l'opportunité est là, quand le temps est là, ben c'est d'y aller. Et puis moi, je me disais, donc, écris un chapitre par jour. Un chapitre, je veux dire, un paragraphe par jour, que ce soit des les, trois lignes, dix lignes, une page, deux pages, peu importe. Faut que tu t'assoies, que tu prennes le temps. En fait, le plus dur, c'était de s'asseoir, pour être, pour être bien honnête. Parce qu'un coup assis, là, il y a de quoi de magique qui se passe. Si es disponible, parce que l'idée aussi, c'est que lorsque tu veux créer, puis lorsque tu veux être en interaction avec euh, l'existence, comme on dit, il faut que ton intérieur soit calme comme un lac. Souvent, j'en parle dans livre d'ailleurs, je dis. Si vous avez constamment le, le brouhaha entre les deux oreilles, puis que votre intérieur est comme un océan déchaîné, euh, la vie aurait beau lancer un bénir dans le, la plus grosse roche possible dans l'océan, dans que tu ne sentiras rien, tu ne le sauras pas, puis ça va passer dans, dans le vide. Tandis que si ton intérieur est calme comme un miroir, bien, la vie va laisser tomber une aiguille, puis tu vas sentir les, tu vas sentir les vagues, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, l'idée était, un, premièrement, de, de se recentrer, de se «grounder », de créer le calme, puis après ça, d'attendre l'inspiration. Puis à partir de ce moment-là, un ça de ne pas juger les pensées qui, euh, qui viennent. Parce qu'on a tendance à juger, on est fort là-dessus. Hein? Alors, euh, l'idée était vraiment de de ne pas juger ce qui, ce qui rentrait comme information, puis de le mettre sur papier euh, avec une structure. Moi, ce que j'ai fait, dans le fond, j je me levais, puis j'avais ma structure, je savais que j'allais écrire euh, euh, tant de chapitres, et ainsi de suite, là, fait en sorte que... Alors, ton histoire était déjà toute prête dans ta tête? Ou euh, elle, elle a avancé en cours de non, vie? Non, euh, j'avais... Elle a avancé, puis je te dirais là, que... Je pense que c'est euh, au tiers du livre, là, j'ai vraiment réalisé que j'allais le finir. Mais avant ça, je n'étais pas sûr j'avais peur de moi-même. Je me disais, mon Dieu, je vais te dire, je vais me tanner? Est-ce que je vais passer à autre chose? Est-ce que c'est ce que ça? Puis finalement, j'ai eu la conviction que j'allais terminer ce livre-là et qu'il allait, allait vivre la vie qui qu doit vivre. Je vais juste un lire Lando, ça va prendre une minute, pour que les gens sachent euh, l'essentiel du contenu. Ouais. Les Dupuis, une famille comme les autres, nouvellement installée, fait face à un drame qui les confronte à une nouvelle réalité. Comment réagiront-ils à ces imprévus Comment seront-ils affectés par tous les changements drastiques Maintenant, à leur nouvelle école, Luc et Daniel vivront des expériences qui les sortiront de leur confort et leur ouvriront les portes d'un nouveau monde. Phil Well, professeur de développement personnel de l'institution, initiera ses étudiants au développement de soi qu'il présentera sous un nouveau jour, ce qui sera peut-être les inspirer. Les hauts et les bas de l'existence de chacun parsèment leur route d'émotions qui retiennent leur attention. La reconnaissance du soi et son acceptation sont les pierres d'assises de notre personnalité en plein développement. Comment s'y retrouver? Est-ce que nos amis sauront prendre conscience de leur cheminement? L'information partagée par Philwell sous forme d'outils universels et appuyée par des expériences de la réalité de chacun, y trouvera sous toute sa pertinence. Jusqu'où devront-ils aller pour comprendre? C'est au travers de leur péripéties que nous serons les témoins privilégiés de leur évolution. Surprise, étonnamment, rire, peur, frustration et amour soulèvent ou retiennent notre pas au quotidien. Souvent, nous croyons être les seuls en interaction avec la nature de nos inconforts jusqu'à réaliser que chacun, chaque être livre son combat juste à lui. Comment se sentir moins seul tout en découvrant notre unicité? L'illusion de la solitude remplit souvent tous les pixels de notre perception. Comment voir au travers de ce filtre si puissant? Donc, euh, c'est Luc et Daniel, ces deux frères, c'est ça? Oui. Et, et, et là, peux-tu nous donner des exemples de péripéties ou de trucs qui les confrontent à eux-mêmes? Ou euh, en as tu en as-tu qu qui viennent à l'esprit comme ça? Euh? Ben, je pourrais t'en donner, mais je ne veux pas donner des, des punchs du livre. C'est sûr que lui, faut qu il faut qu'il. Donne-nous des teasers, des teasers là. Ben le monde s'écroule, disons. Le monde s'écroule. On vit un drame. Et puis ce drame-là, ben, on a le goût de se pitcher par la fenêtre. Hein? On a le goût de... dans, leur, dans leur univers, là, tu parles. Pardon? Dans leur monde à eux, là. Oui, exactement. Donc, si on prend Luc en l'occurrence, là. Euh, il arrive de quoi dans la famille, qui fait en sorte qu'ils euh, sont confrontés à, cette, euh, à cette, euh, cet événement-là. Euh, puis Luc, justement, étant, étant donné qu'il est un adolescent, qui a encore beaucoup de questions à répondre, puis qu'il sent, euh, sent beaucoup d'émotions en lui qui, sont, euh, qui, euh, qui se rapprochent beaucoup de la frustration, de la haine, de la, de la peine, de la colère, et ainsi de suite. ben mon c'est de voir avec lui comment on peut euh, défaire tout ça pour qu'il puisse... Euh, Trouver de la paix là-dedans. Puis c'est pas évident parce qu'à un moment donné, quand euh, tu ne vis que de la frustration, hein, toutes les émotions se ressemblent à un, à un certain point. Donc, euh, lui, c'est à travers ça qu'il va, puis à travers les enseignements, puis euh, les gens qu'il va rencontrer à l'école et euh, ce qu'il va, qu va décider de faire pour s'aider à s'en sortir. Euh, Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est n'est pas? Est-ce que c'est le bon chemin à prendre? C'est ça qu'on qu voit, qu'on va voir dans le livre. Est-ce que, euh, je me doute de la réponse, je vais la poser pareil, la question, est-ce que tu crois à la loi de l'attraction? Ah, bien oui, ben moi, je crois qu'on on est, est des êtres d'énergie, on est des émetteurs et des récepteurs. Donc, à partir du moment qu'on émet et qu'on reçoit de l'énergie, qui passe à travers notre filtre, ben, à partir de ce moment-là, ben on attire ou pas ce qu'on qu génère. Fait que, oui, l'attraction à ce niveau-là, -là, c'est pour ça que l'émotion, c'est un de nos outils les plus importants. C'est pour ça qu'on essaie d'aller tout le temps chercher nos émotions par la passion, par les émotions fortes, par des situations qui, sont, qui nous font réagir. Parce que si notre émotion est constamment dans le, la peur, le stress, l'angoisse, ainsi de suite, bien, notre réalité, euh, on, va créer, on va créer cette réalité-là. Tandis que si on se maintient de l'amour, la joie, de les compassions, des énergies qui vibrent plus haut, bien, on va attirer les choses qui, qui se conforment. Puis ça, c'est énergétiquement parlant, on est en mesure de gérer des émotions. On a accès à un bassin d'énergie. Alors, comment on va gérer ça à travers notre filtre, à travers notre résistance? Parce que moi, je fais beaucoup de parallèles avec l'électricité et puis la lumière. Parce qu'on est de la lumière décomposée et puis on est juste sous forme vibratoire plus basse, tout simplement. Alors, à travers ces énergies-là qu'on génère et qu'on conscientise à travers nos pensées et nos émotions, on est en mesure de, oui, de créer, d'attirer ce qu'on euh, ben oui, qu désire. Et on, on, on attire ce qu'on craint aussi. Moi, en tout cas, ce que j'ai... On attire ce qu'on génère, ce qu'on qu nourrit. Ce qu'on nourrit. Ce, ce qu'on nourrit, nourrit on, la va la va va on, va, on va le recevoir. La, la vie va nous l'envoyer. Exact. C'est vraiment ce qu'on ce qu nourrit à tous les jours. Puis être conscient de ses pensées, c'est un topic que je parle dans ce livre-là. C'est que... On a des milliers de pensées, des centaines de pensées par jour, qui fait que c'est dur de, de stopper la route, de dire hey, « pense pas à ça, pense à ci ». Mais l'idée, je pense, c'est de ne pas rester trop longtemps sur les mauvaises émotions, sur les mauvaises pensées, puis de tout de, de suite se recorriger pour aller vers quelque chose de plus positif, puis euh, de, plus, euh, de plus avantageux pour soi, là, puis pour les autres aussi, d'ailleurs. J'imagine que euh, tu es un gars qui… Euh... Intuitif ou tu dois croire profondément à l'intuition? Oui, j'en parle d'ailleurs dans le livre. C'est un des outils. Développer son l intuition, l intuition. Comment on fait pour développer son l intuition? intuition. Est-ce que tout le monde l'égale? Est Est-ce qu'il y en a qui, qui l'ont à plein? D'autres ne sont pas chanceux, ne l'ont pas du tout? Ou ça nous habite tous? Regarde ben, je, je, je vais te répondre par euh, une autre situation, oui, on l'a tous. C'est comme euh, souvent on dit, on entend parler, hey, euh, on est des dieux. T'sais, on entend souvent ça, on est des dieux, on a des propriétés divines en nous. C'est juste qu'à un moment donné, on a toute la graine du séquoia en nous, mais il faut l'arroser. Si on ne l'arrose pas, elle va rester là dormante, puis elle va mourir de sa belle mort sèche. Mais si on l'entretient, euh, si on la nourrit, ben oui, inévitablement, évitable, on en vient qu'à qu être en mesure de, de pouvoir euh, vraiment contrôler, les, euh, contrôler notre, notre destin, notre réalité. Avant que j'oublie, le, le vendeur de secrets Tom 1, Philwell et compagnie. Les gens qui veulent se le procurer, qu'est-ce qu'ils font, Dominique? Euh, ils vont sur euh, mon site internet, levendeurdesecrets.com, vendeur avec euh, le vendeur de secret avec un S.com. Je vais l'écrire euh, euh, pour ceux qui regardent la vidéo. Vendeur avec un S, tout ensemble. Non, non, le vendeur de secrets avec secret avec un S. C'est secret avec un S vendeur, il y un S ou il n'y en a pas, lui, non? Le vendeur, pas de S. Le vendeur de secret avec un S. Point com. Donc, tout ensemble, pas de tirer? Oui. Donc là, vous avez le choix de l'acheter soit en euros chez FNAC ou euh, en canadien chez Renaud Bré ou tout simplement euh, en… Ça ressemble à ça? Yes, exact, oui. Donc, euh, je répète, pour les gens à la radio… C'est tout ensemble, pas de tiret, pas de majuscule, en minuscule tout le long. Le vendeur de secrets avec un S, S.com. Et à partir de là, tu dis que les gens ont deux options qui sont wow, Il y en a trois. Ils peuvent l'acheter en euros, en canadien, puis ils peuvent avoir le livre numérique aussi. OK. Et le délai. Euh... Le délai de livraison pour euh, ceux qui veulent le livre euh, physique, si tu. Euh, ben, c'est peut-être un si c'est si trois à cinq jours, comme dit euh, par, euh, par Renaud Bré. Sinon, okay. si on, à la FNAC, ben, le 100 euros. Alors, euh, ben, c'est j'imagine une couple de semaines. Alors, le site Web, mesdames, monsieur c'est le vendeur de secret avec un s.com pour vous procurer le vendeur de secret. Écrit par Dominique Philibert, p h -I -I b a r t tome 1, Philwell et communication. Euh, écoute, juste... Philwell et compagnie. J'ai dit communication, est-ce que c'est mon deuxième lapsus aujourd'hui? Philwell et compagnie. <rire> Parce qu'il y a la compagnie, Philwell n'est pas tout seul là-dedans pour ah, aider. Est Philwell et ceux qui, qui, qui croient son chemin, Philwell et tous les autres personnages, ouais. Bon, écoute, euh, donc Dominique, est édité par euh, c'est publié les trois colonnes, c'est ça? Ouais, exact. Dominique, euh, écoute, c'est ton premier livre. T'avais-tu déjà écrit, toi, juste pour le plaisir? Euh, oui, euh, ouais, depuis déjà, écrit quand même. Et puis j'écris mes. J'écris plein de trucs, là, des, des mémoires, des situations, des scènes, et ainsi de suite. Et puis, c'est la première fois que je que je prends un projet de cette ampleur-là, puis que je, je le rends à, à bon escient, que je le rends à bon point, à bon port. Et là, actuellement, au euh, moment où on se parle en 2023, est-ce que tu, euh, tu constates que des gens qui se sont éveillés depuis euh, presque trois ans, ou ça va pas assez vite à ton goût, ou bien c'est phénoménal, ou on voit le monde se changer, ou es découragé, c est, c est, comment tu abrules pour point comme ça, là? Euh, Non, en fait, moi, je suis très encouragé parce que, inévitablement, tu sais, c'est un goût de finance, tu sais, l'offre et la demande, Tu sais, il ouais. y a un point de jonction qui va, sur lequel on va arriver à un moment donné. C'est comme ouais. une switch qu'on qu arrive au euh, le point de friction puis qu'on tombe de l'autre côté. Je pense que ça va arriver comme ça. Est-ce que... Bien, c'est sûr que ça arrive jamais assez vite, mais... Le, on ne peut pas tirer sur l'herbe pour qu'elle pousse, hein? La fleur, même si on dessus, il faut que les choses se fassent naturellement. Puis euh, moi, je crois beaucoup à, au timing divin, puis euh, que présentement, ce qui arrive, c'est une bonne chose. Puis en même temps, ben, ça nous permet aussi, étant donné que c'est, il y a tellement de, on va dire un bon mot, tellement de grossièreté, tu on, on peut ça n'a aucun bon sens. Les choses n'ont pas de bon sens. Mais en même temps, il faut que ça soit comme ça pour que les gens réalisent. Si c'était comme avant, on continuerait comme avant. Donc, on veut que ça change, on veut que les gens les gens vivent sous de bonnes valeurs. On voilà. réalise tout. Oui, il faut que les gens, tout est en place, pour que les gens allument. Exactement, tout est là. Donc, pourquoi euh, bâcher sur ceux qui nous bâchent? Tu sais, dire, dis là, c'est... Mais non, non, ça... ça nous bâcher. Merci, continuez. À cause de vous, euh, vous allumez plein de monde. Puis, les politiciens nous rendent service, les journalistes nous rendent service, les. les, les, les avec leur job, ça sont allés tellement loin que finalement, ça va ça, ça, ça rencontre notre intérêt. Ben oui, puis en même temps, eux autres, moi j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là parce que vivre avec la haine au cœur, comme ça, à tous les jours, parce que même si on prétend, on prétend jusqu'à un certain point. Mais après un certain temps, la prétention devient une réalité, devient ancrée en nous. Puis eux autres, ces gens-là, ils vont dire, ah, euh, même s'ils croient ou pas, qu'ils croient ou qu'ils croient pas, c'est pas important. L'idée, c'est qu'ils nourrissent ces pensées-là et ces émotions-là, jour après jour, à vouloir défendre des points, à vouloir attaquer des gens, à vouloir justifier certaines choses, à vouloir mentir pour cacher autre chose, et ainsi de suite. Donc moi, j'ai la... des ressentis pour ces, ces gens. De... Ça, ça doit être lourd à traîner, ça. Comment? Ça doit être lourd à traîner. Énorme, énormément, mmh. oui, tout à fait. Donc, tu sais, les... les gens qui, qui nous lancent toutes leurs euh, leur choses, euh, pas nécessairement positives, ben nous, il faut juste être en mesure de, de, de contrebalancer avec autant d'amour que les autres nous envoient de la haine ou la... du jugement. Puis, tu sais, se juger, se tirer dans le pied. À un moment donné, il faut, euh, faut être en mesure d'aller voir au-delà de ça. Je pense que l'humanité est prête à ça. Pas tous, mais c'est naturelle qui s'opère présentement et qui fait en sorte que les choses se passent comme elles se doivent. 40 secondes pour présenter l'auteur. Dominique Philibert vous présente aujourd'hui son premier livre. Cela aura pris 35 ans de découverte et de cheminement conscient pour en arriver à écrire un tel livre. Son parcours éclectique lui a été d'une grande utilité. Dès son jeune âge, cinq ans pour être plus précis, il fut interpellé par le monde de la spiritualité et par sa vastitude. Le chemin menant à l'ouverture de notre conscience étant ce qu'il est, c'est après plusieurs tentatives, voyages, études, formations, différents emplois et changements de carrière que l'auteur est arrivé à trouver le moyen de communiquer adéquatement les idées et émotions qui l'ont habité pendant depuis tout ce temps. Ce livre en est le fruit. C'est intéressant, Dominique Philibert. Moi, j'ai l'impression de me retrouver en toi. Euh, c puis, euh, je, vais, je vais embarquer là-dessus. Euh, j'ai eu la chance de recevoir le très beau livre, très belle couverture, chapeau. C'est euh, vraiment... Euh, moi, j'aime ça, des livres avec des belles couvertures, un beau bleu... Euh, avec des teintes plus pâles, euh, c'est attirant. On dirait que c'est comme un aimant. Euh... Ben merci. Ben, je voulais laisser. Euh, en fait, l'idée, c'est que je voulais que ça soit. Je ne veux pas qu'il y ait trop de mouvement dans, sur la pochette parce que c'est un livre que je constate qu'on y revient. Euh, c'est On le prend par boucher parce qu'il y, y a beaucoup de matière, mais en même temps, c'est un livre euh, qu'on y revient et qu'on relit. Est-ce que les bons gagnent à la fin ou c'est les méchants? Ça devrait être les bons. <rire> on a juste dire qu'il y en a trois en tout. Il y en a deux autres dans ma tête qui, qui n'attendent qu'à qu voir le jour, mais pour l'instant, celui-ci va introduire et nous amène dans le deuxième. Donc, euh, il y a une, une continuité dans tout ça. Euh, J'ai écrit ce livre-là comme un film. Moi, si on parlait de visualisation tout à l'heure, ce livre-là va faire un film quand, je ne sais pas, mais il va en faire un parce qu'il est écrit de cette façon-là. Tout le long, que je l'ai écrit. J'ai fait le montage dans ma tête en l'écrivant. Donc, euh, c'est assez fluide comme histoire. Puis, euh, éventuellement, moi, je le vois vraiment sur... Euh, un jour, va peut-être un film. Mais pour l'instant, on va le vendre pour, le, pour que les gens puissent le lire. Euh, et... je, te de, je te souhaite de faire un malheur avec ça. Ben je te remercie. Euh, euh, Pourquoi euh, pas? Pour, pour. euh, plusieurs milliers de, de volumes. Là, ça, je, je te souhaite de faire un, un, un malheur avec ça. Le vendeur de secret.com, mesdames et messieurs, c'est là qu'il faut aller pour se le procurer en version numérique ou en version euh, traditionnelle. Et vous avez le choix de payer en euros. Donc, j'imagine que la clientèle européenne est, est bienvenue aussi. Tu sais, si oui, c'est sûr. Oui, oui. Puis là, j'en ai fait venir aussi. Donc, euh, éventuellement, on, on en reparlera, mais on pourra peut-être en faire tirer sur les ongles. Alors, euh... Merci, Dominique Philibert de supporter la libre-expression la libre aussi. Euh, c'est bidirectionnel, euh, ces processus-là d'échange. Mm. Et, et euh, c'est très apprécié. Là. Euh, on, on ressent beaucoup d'authenticité. Et euh, je suis convaincu que tu as une plume euh, euh, de qualité. Et puis, euh, moi, personnellement, je vais le découvrir. J'ai juste vu l'endos. Ça me donne le goût de, de plonger là-dedans dès ce soir. Alors, merci encore. Une dernière chose à rajouter peut-être pendant que tu es là? Ben, moi, je vous dirais, je dirais aux gens de vivre le plus dans l'amour, de prendre soin de la façon dont leur cœur bat. Parce que le cœur, c'est ce qui, c'est vraiment le générateur de notre réalité. Alors, oui, la tête, l'idée, c'est bon, mais faites attention à votre cœur, portez-y attention, un soin jaloux. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, si vous êtes dans l'amour, les bonnes choses vont arriver. Même si, à prime abord, l'illusion semble être autre. Éventuellement, les choses vont tourner en votre faveur. Faites enfin, attention à votre cœur, je vous le dirais. Puis, respirez de l'air de l'oxygène. <rire> des paroles d'une des grande sagesse. Mmh. Ouais. Merci, euh, Dominique Filluère. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez apprécié. Et euh, si vous êtes euh, sur les médias sociaux actuellement, ben, likez et partagez ça en grand nombre. Et euh, partagez le lien, envoyez ça sur Messenger par courriel à vos proches, euh, l'entrevue. Et puis, euh, bref, passez le mot. Ah, et puis, euh, Dominique Philibert gagne à être connu. Alors, merci encore, Dominique. Et euh, plus grand des succès à toi dans ton aventure. Merci, Daniel, parallèlement. Merci euh, pour tout ce que tu fais. Très apprécié. Daniel Pilon, crène les libre penseur.